Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du nouveau commandant légendaire avec des skills inconnus, du KVK, du très lourd avec une énormissime ouverture des portes. Et on se remet tranquillement de ce petit zéro. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne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 sont sur le Discord. Les amis, commençons tout de suite par cette bizarrerie que Lilith nous sort. Regardez, si on va dans les events hein, et on passe la boîte énigme de Darlok, on va directement sur le plus grand gouverneur, nous avons notre nouveau Heraclius qui est disponible. Pourtant, Heraclius, même si vous regardez toutes les vidéos officielles sorties par Lilith sur le patch, on ne connaît pas exactement ses stats. Rappelez-vous, ils avaient laissé la puissance des skills à 1 ou 1%, donc on est dans l'inconnu. D'habitude, quand un nouveau commandant sort, on va sur Commandant, et il nous suffit d'aller dans les tout nouveaux commandants, et on le voit en bas, en grisé. Vous le voyez, moi, il y en a 8 que j'ai pas, et on a bien évidemment tous les commandants. Et bien là, Heraclius n'y est pas, tout simplement. On ne peut donc pas aller voir ses skills difficile. Donc quand vous êtes sur un royaume où vous devez avec vos points vous placer pour essayer vos dragon kill point ou un autre système, hein, les décaper quel que soit le système de votre royaume, vous positionner pour savoir pour dire moi je veux ce commandant. Et quand on demande au support VIP, regardez cette magnifique discussion avec le support VIP, on leur demande tout simplement. Alors il s'agit de César évidemment, ce n'est pas Martel, on lui demande tout simplement si Héraclius va être bon ou pas, et eh bien la réponse comme d'habitude, salut, merci de nous avoir contacté, cette information, non, il sera release la semaine prochaine en MGE, s'il vous plaît, soyez patient, la réponse est tout à fait sensée et celle du joueur aussi, puisqu'il leur dit que ça ne fait pas de sens, pour le MGE, il faut se préparer et, et qui plus est, quand vous faites de la création de troupes en MGE et que vous lancez les créations à 50 000 troupes ou plus petit, à 20 000 troupes, il faut les lancer en avance. C'est notamment ce que lui dit le joueur et il lui dit qu'il va remonter le support VIP, puisqu'il s'agit du support VIP, lui dit qu'il va remonter cette information hein, et euh, qu'ils feront, ils verront pour faire des ajustements, il lui redit que c'est complètement gogol. Et hein, le support VIP lui dit que toutes les informations seront disponibles la semaine prochaine. Donc en gros, vous allez vous retrouver avec une compétition en MGE où vous ne savez pas la qualité du commandant, vous ne savez pas la puissance exacte de ses skills. Qui plus est, pourquoi les joueurs veulent leurs skills Puisque si vous les avez, il suffit de les mettre dans Rock Simulator et vous aurez une idée très proche de la puissance du commandant. D'ailleurs, dès que ce sera disponible, je vous montrerai ce que donnent ces simulations. Avec les nouveautés du dernier patch, hein, regardez, certains ont découvert au milieu du nouveau système de MGE, alors ce screen qui vient bien évidemment, je le pense à l'écriture, d'un serveur arabe, et regardez, si je fais 6, si, peut-être, peut-être, c'est pas, peut-être c'est une autre langue, mais euh, si c'est une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, remarque je dis arabe, mais quand je regarde, non, ça ressemble pas à de l'arabe, je sais pas d'où vient ce screen en tout cas. Vous le voyez, il y a des nouvelles pièces de set. Il y a un nouveau pantalon, un nouveau casque, des nouveaux gants, un nouveau plastron, hein, des nouvelles bottes également. Il n'y a pas de nouvelles armes, c'est tout ce que je ne vois pas. Donc probablement, et puis ils ont l'air très ressemblants toutes ces pièces-là, c'est très probablement un nouveau set. Et un nouveau set soit de leadership, soit de... Euh, de tir à distance, voilà, de bataille à distance. Je pense que le leadership, il hein, y en a plein, des sets qui permettent de faire de la bonne défense, si on part là-dessus, puisque le leadership, c'est souvent pour la garnison ou les rallies, donc très probablement, c'est un nouveau set d'attaque à distance c'est un set accessible puisque rappelez-vous Lilith nous a dit qu'ils allaient, ils nous ont même montré le nouveau set du loup qui était un set légendaire pour les commandants à distance il est donc tout à fait normal qu'ils sortent pour les free players et les middle spenders un set plus basique, un set épique donc violet qui permettra à tout le monde D'avoir un minimum de stuff sur ces nouveaux commandants à distance. Si encore une fois hein, vous arrivez à les débloquer. Voilà pour les petites nouveautés. S'il si y a des leaks sur le nouveau commandant dès que ça sera disponible. Évidemment les amis je vous les partagerai. Petit tour d'horizon des KVK et notamment du fight qui est en cours et qui est énorme. Vous le voyez partout, ça trash talk dans tous les sens, hein, sur le 1365 qui est toujours face au 1960 et au 1093. Et regardez... Un petit retour en Imperium, on n'avait plus que 5 royaumes impérium, mais le 1862 est de retour dans la Battle des impériums Je vous le rappelle, le, 1960, le 1862 hein, est avec le 1187 sur la zone de départ et surtout il est contre le 1365 et le 1175. Donc, on se retrouve de nouveau à 6 Imperium. Qu'est-ce que ça donne Déjà, on a vu en préparatif... Alors, les portes ont ouvert hier. On a vu en préparatif hein, Mimi qui a réuni tous les gros joueurs, donc l'alliance Mimi... Tous les gros joueurs dans une seule et même alliance puisqu'ils étaient splittés en deux alliances. Est-ce qu'ils se sont resplit pour la bataille ou des splits pour la bataille 17 milliards 9, ils étaient à 2 milliards de plus. Donc ils étaient tous, ils étaient à même pas 2 milliards de plus, 1,2 milliards si je dis pas de bêtises. C'était à 19 milliards 1, on se retrouve donc avec une méga alliance, hein, une seule. Et donc on a eu l'ouverture des portes. On était sur un gros fight en Chiki. Je vous le rappelle, le 1960. Regardez toute cette zone-là qui est désactivée. Le 1960 hein, s'est fait repousser. À qui appartiennent ces flags? C'est des flags des OGF2. Bon, c'est une alliance de farm qui n'a plus accès, qui n'a plus de contact avec. Son, son, son fort principal hein, sa forteresse principale c'est pour ça et regardez donc ce qu'on retrouve sur cette zone on retrouve le px 34 on retrouve toujours juste derrière les portes de niveau 5 hein, les 60 qui tiennent et les 60 gt qui ont encore une forteresse juste devant la porte pour le coup, celle-là n'a toujours pas cédé. Alors à mon avis, elle doit brûler, ouais, elle est pratiquement détruite, ce qui fait qu'en zone Chiki, le 1365 devrait contrôler très très prochainement toute la zone. Ils ont déjà réussi à prendre la porte de niveau 5 et à passer de l'autre côté, mais de l'autre côté, regardez qui retrouve-t-on On retrouve les 93T du 1093. Oui, ils ont fait tout le chemin, les 93T C'est la plus grosse alliance en puissance Du 1093 hein. Et regardez, alors les mecs hein, Ils vont pas lâcher l'affaire Regardez cette zone de fight hein. On vous l'a dit, je vous l'ai dit Le 1093 Sera le faiseur De roi sur Ce KVK, c'est un peu lui En fonction de son activité Qui va gagner Ou perdre ce KVK avec Le 1960 The <laughs> Sachant que le 1960 n'ont pas assez de joueurs actifs, hein, n'ont pas une base active suffisamment importante pour pouvoir gagner. Les MGE sont de l'Alliance Bot, donc du 1365. Leur forteresse a été à un moment en feu, mais elle est réparée. De l'autre côté, le 93T, alors vous le voyez, hein, on retrouve toujours, je vous les montre toujours, hein, ces binômes, pour vous aider à savoir quel commandant monter. C'est simple, hein, à chaque fois, regardez les plus gros KVK. Regardez pas les cas individuels tels que les gros joueurs comme Bunny, Léopard, Mimi et bien d'autres. Hein. Ciblez vraiment des joueurs lambda Lamas. Que fait Lamas Lamas utilise Nevsky, Sipio, Xianyu, Boadice, Guan. Donc voilà, vous avez déjà les commandants d'open field à monter. On voit aussi un Nabucodonosor, très efficace également. Vous pouvez le mettre en binôme si vous le souhaitez avec Boadice mais avec d'autres aussi, hein, ça fonctionne, et donc sur cette zone-là, vous le voyez, le 10-93, tiens, ça ne brûle pas, bon, on doit avoir les plus grosses baleines autour, même pas, vous le voyez, on a des gros fighters quand même, hein, parce qu'en point de meurtre, il y en a certains qui sont pas mal, bon, 152 millions, il est pas mal du tout, 134 millions, pareil, 139 millions, bon, si on a des belles baleines quand même, qui sont là, on a des petits joueurs, hein, 60 millions, mais on a aussi comme moi, 60 millions, vous voyez d'ailleurs Je remonte, petite remontada On en parlera en fin de vidéo Et donc ça tient pour le moment Ça tient le 93% N'arrive pas à avancer en tout cas sur ce front-là. Le 60, est-ce que ça brûle aussi du côté des 60KA ou est-ce que ça tient Non, du côté des 60KA, ça, ça a brûlé, ça a brûlé, mais ça ne brûle plus. C'est en réparation. les Le 1960 hein, retrouve un soutien qui lui manquait sur cette zone-là. Mais les BLN, regardez, les BLN ont réussi à passer la porte sur ce côté-là. Les BLN, ils m'impressionnent là. Je ne pensais pas qu'ils avaient réussi. Ils ont réussi à passer la porte. Est-ce qu'on a du flag en feu pour autant, sur le côté... Alors là, c'est passé... Ah oui, mais ils sont... Non, non, ils sont bien... Non, ils sont de l'autre côté de la porte. Ils sont de l'autre côté de la porte. Je les voyais... Euh, je voyais pas le mur. Donc non, ils n'ont pas réussi à passer là. Ils ont juste réussi à passer deux forteresses... Trois forteresses au nord. Hein. Juste, c'est déjà énormissime. Et sur l'autre porte, donc, ça n'est pas encore passé. Ça n'a pas encore craqué. Et vous le voyez, hein, le 10 93 n'a pas réussi pour le moment à rentrer en Chiki. Donc le 1365 et des tentes. Et vous le voyez, il hein, y a eu du jump qui a été fait, une forteresse posée là pour passer la porte de niveau 6 et pour venir de l'autre côté aider. Si on regarde hein, sur le territoire, Betafo évidemment les 60 se sont installés, ils vont devoir se positionner sur ces portes de niveau 7 là, celle de Betafo parce que celle de Chiki ils n'y auront jamais accès. De l'autre côté, qu'est-ce qu'a fait les Mimi Est-ce que les Mimi sont descendus ou pas Alors on les a pas vus au sud, on vérifie hein, leur alliance principale, c'est Mimi. Je n'ai pas vu de forteresse Mimi sur cette zone là, donc Peut-être je suis bigleux, mais non, j'en ai pas vu. Donc ça veut dire que les mimi ont dû faire des doubles jumps pour aller de l'autre côté. Donc vérifions s'ils sont passés par là, ils ont dû passer par la porte. Et oui, effectivement, ils sont là. Mimi est à la porte. Mimi 04. Et donc. De l'autre côté, le 1093 hein, a un énorme front à tenir. Des deux côtés, ça va être très très chaud pour eux. Ils sont bien bloqués là. Ils ne sont pas passés, hein, on le voit. Ils ont bien bloqué toutes les portes, même celles de niveau 4. Hein, mais ils ne sont pas rentrés pour le moment. C'est assez impressionnant, le 93T. Je pensais tout de même que le 1093 allait vraiment, donc ça ne brûle pas de ce côté-là la première forteresse, je pensais que le 10 93 allait vraiment au nord rouler sur leurs adversaires. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Ça ne brûle pas. Ça tient sur cette porte de niveau 6. Hein, mais ça tient. Mais de l'autre côté, est-ce que ça tient aussi Regardez, ils sont encore là, les mecs, à se battre. Déjà là, à se battre. Ça tient aussi. Ça ne brûle plus du côté des MI-04. Est-ce qu'on a la forteresse des BI-34 qui brûle Non, ça ne brûle plus. Eh bien, ça tient parfaitement pour le moment des deux côtés. La porte est tenue par le 1093. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils arrivent à avancer tranquillement Puisque regardez cette zone énorme de fight Regardez, je vous enlève les graphismes simplifiés Et on le voit, on a encore une fois du Scipio. Alors je ne l'ai pas cité euh, tout à l'heure dans les commandes à open field On a du Scipio, on a du Pacal, on a du Guan, on a du Nevsky C'est un peu le bordel, on retrouve du Henry V Bon, du Xian Yu, du Boadissé encore une fois, on retrouve les mêmes très très grosses zones de combat. Ici, entre les 93P notamment, mais le 1093 de façon générale. Et les mimi qui sont tous hein, au front. Hein, 148 millions, 119 millions, 167 millions. Alors attendez, attention, là ça va brûler. 1 milliard, ok ça calme. Et 1 milliard, voilà. Donc là, on est bien. Et là, ces deux comptes qui sont là... Prêt à en découdre et à bien se fighter. Hein. Donc là, on a de la méga baleine. Ça va renforcer jusqu'à l'infini. 164 millions, 121 millions, 77 millions, 148, 252, 99, 136, 111, 111. Encore une fois, 148, 188. Laissez tomber, c'est 212. C'est baleine land. Hein. Je ne vois pas là le 93. Comment ils vont réussir à passer ce mur de baleine qui est tout bonnement énormissime. Surtout avec les deux comptes à 1 milliard de mimi. Si elles décident de renforcer en boucle des flags ou la forteresse, eh bien le 10,93 hein, ne passera probablement jamais sur ce côté-là. Leur meilleur scénario serait donc de réussir à passer sur l'autre porte de niveau 4. Faire le tour et de repasser Juste par derrière hein, En détruisant tout le territoire Ou en se positionnant bien Parce que là je ne les vois pas Passer sur cette porte De niveau 6 Voilà pour ce méga KVK En cours les amis C'est tout bonnement une tuerie Ce qui se passe, regardons retour Sur mon KVK Qu'est-ce qui se passe sur mon KVK C'est très simple hein. On est toujours avec notre ami euh, Baba qui doit truster les premières places évidemment. Hein. En point de euh, donneur. Regardons le classement de la, des succès croisés qui est premier en individuel. C'est pas ici que je le verrai, c'est plutôt ici. En individuel, c'est fou. Non, ce n'est pas Baba. C'est fou. On retrouve Aravix plus loin. On retrouve BABA à la 11 onzième place. Bref, fou, c'est bien positionné. Et au niveau des positionnements des territoires, évidemment, on attend la prochaine ouverture de porte. Hein. Donc donc nous en Villa Villa, on est descendu, on est reparti, on est encore au front et on a réussi à voler à nos adversaires. Alors, on les voler. Euh, oui et non, on a été plus malin qu'eux pour le coup, on a réussi à faire la prise, la première prise du hieron d'épine, mais vous le voyez, on a quasiment plus aucun territoire sur cette zone-là. Donc on est installé en Sakaka et on euh, s'échange avec nos alliés hein, les ruines anciennes, les prochaines auront lieu dans 15 heures. Au niveau des autres territoires de fight, hein, pour le moment, c'est un peu plus calme. Tout va se jouer sur deux territoires. Hein. En bêta faux, évidemment, les 412A s'étant fait repousser en macha par les 500F, les 500F. Tout bonnement énorme hein, et au nord, surtout en Chiki, c'est là qu'on va avoir les méga fights avec nos alliés du 1484. J'espère que eux sont OP et au max hein, parce que nous, on galère un petit peu sur notre côté et j'espère qu'on arrivera à tenir en passe Ruan. Mais tenir en passe Ruan, quand en face de nous, on va avoir le 89 avec Fou, Baba et Avix, hein, ça va être Très très chaud, autant vous dire que ça va pas être la fête hein, au niveau de la forteresse, de la, du passage de niveau 4, 6. Ouh, J'ai du mal avec les chiffres, c'est pour ça qu'on s'est déjà positionné par ici. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vous le voyez, hein, ma puissance remonte tranquillement. Je me remets tranquillement, je refais de la troupe. Je vais remonter très rapidement à 70 millions, histoire d'avoir un petit peu de troupes. Tout de même, et je vais encore une fois en récupérer 50%, alors beaucoup de fois la question est revenue dans les commentaires et sur le Discord, si jamais on migre en cours de KVK, que devient ces petites troupes du Hall of Hero Eh bien on les récupère immédiatement si vous migrez. Vous récupérez tout de suite hein, Dès que vous avez migré L'intégralité Enfin la moitié De vos troupes hein, Les troupes rentrées Celles-là Vous récupérez tout de suite Vos troupes Voilà Vous avez la réponse Ça a toujours été comme ça Sauf s'il y a eu un patch Silencieux de Lilith Où ils ont rien dit Mais ça a toujours été comme ça Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis